Nous sommes les actions et les actes que nous accomplissons chaque jour. Ce n'est pas le fait, pour vous donner une image, de manger une pomme qui va changer votre vie. C'est d'en manger, manger une par jour, par exemple. Ce n'est pas le fait d'aller au sport une fois par semaine qui va changer votre vie, ou une fois par an, c'est d'y aller tous les jours. Et vous savez que pour perdre du poids, avoir une bonne santé, c'est 70% de nutrition, 30% de sport. Il y a des gens qui mangent comme des cochons ou des cochonnes. <rire> qui vont au sport comme des fous, comme des folles et qui continuent d'engraisser. Pourquoi Parce qu'ils euh, brûlent des calories, du coup ils augmentent l'appétit, ils mangent mal et patatras. Tout n'est que 80% de nos réussites dans notre vie sont la conséquence d'une bonne psychologie. 20% c'est de la mécanique. Nous sommes ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes nos habitudes, notre rituel, nos rituels. Un rituel pour être un bon papa, une bonne maman, un rituel pour euh, aspirer ses clients, un rituel pour euh, ranger ses papiers, un rituel pour savoir déléguer, un rituel, un rituel.